Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Blender. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser ce type d'illustration. Dans un premier temps, nous allons réaliser donc notre mesh. Et après, nous allons utiliser l'UV Image Editor pour appliquer donc une texture qui sera réalisée dans Inkscape. Donc J'ouvre un nouveau document. J'appuie sur N et je vais tout de suite charger mon image Modèle, mon image de fond, donc je coche sur background image, je fais add image, je clique sur la petite flèche, je clique sur open, je vais charger ici mon image modèle qui va se situer en fond, donc là on ne la voit pas c'est normal, il suffit d'appuyer sur le 1 du clavier numérique et sur le 5, comme ça nous sommes dans la vue de face et en orthonormé. On va un petit peu réduire cette image. Euh, size, on va mettre 2. Voilà, c'est mieux comme ça. On va tout de suite placer la caméra en appuyant sur CTRL-ALT-0. On va ici déterminer les dimensions de notre image. Donc on va mettre 640 par 800. 800. Non, oh, c'était bien mis le... 1080, c'est pas mal. On clique maintenant sur notre cube. On va subdiviser notre cube. Donc j'appuie sur tabulation, ou je vais ici dans Edit Mode. Alors subdiviser, subdiviser, c'est ici. Donc soit on clique ici, soit on appuie sur W pour avoir le menu spécial, et on clique sur subdiviser il y a un petit souci subdiviser, non c'est bon donc on va mettre 5, voilà, 5 subdivisions on va après dans mesh transforme tout sphère donc c'est SHIFT ALT S vous voyez notre cube ressemble à une sphère maintenant Donc on... en bas vous voyez il suffit d'appuyer sur 1 et à ce moment là quand on a appuyé sur 1 notre cube ressemble vraiment à une sphère donc on appuie sur Entrée pour valider. Maintenant que tout est sélectionné, on va aller ici dans Shading, on va se faire Smooth. Et on va rajouter euh, la subdivision de surface. On va passer en mode Wireframe en appuyant sur ce petit bouton là, ce petit onglet. Ou en appuyant sur Z. Sur Z, vous voyez, on a la possibilité de changer de mode ici. J'appuie sur A pour tout désélectionner, j'appuie sur B, je clique, je glisse pour sélectionner les vertices donc de gauche. Et j'appuie sur supprimer, et je supprime les vertices. Je vais rajouter le modifier Mirror, ce qui me permet voilà, d'avoir à nouveau notre sphère. Mais en utilisant le... Voilà, je repasse en vue de, de, de, de face... En utilisant le modifier Mirror, si je modifie ce côté-là, automatiquement, étant excès en miroir, l'autre côté sera modifié. Donc, ça c'est très pratique pour faire les oreilles et le nez. On va maintenant sélectionner l'ensemble de notre mèche. J'appuie sur A. Je sélectionne Do Clipping. Le Mirror doit être placé au début, c'est quand même mieux. Voilà. Je passe ici en mode solide, voir ce que ça donne. Voilà, ma sphère est bien jolie. Je vais masquer ma caméra en appuyant sur H. Ou alors je peux la masquer en allant ici, caméra, tac. On la voit plus. Je repasse en mode Edit, ou en appuyant sur Tabulation. Vous voyez, Tabulation. Donc je vais faire un scale par rapport au curseur 3D qui est bien au milieu. J'appuie sur S. Voilà, je monte comme ceci. J'appuie sur Z pour qu'on puisse voir l'arrière. Et là, je vais faire un scale, toujours par rapport donc, au curseur 3D. Je vais activer ici l'outil édition proportionnelle. Hop. Et avec la molette de ma souris, vous voyez, j'agrandis la zone d'influence. Voilà, de façon à être à peu près voilà, comme ceci. C'est pas mal. Alors, on peut activer aussi ces deux petites options. Voilà, je trouve que c'est quand même mieux comme ça. Donc voilà, on a une forme de petite cacahuète. On va augmenter ici le nombre de subdivisions dans notre rendu. Voilà, ça, ça lisse un petit peu plus notre objet. Je sélectionne cette partie du haut, alors hop, je vais faire B pour faire une zone de sélection, un petit yes pour faire un scale, je diminue la zone d'influence, voilà, comme ceci, oula, comme ceci, je déplace vers le haut, encore un petit scale, je sélectionne la ligne ici du milieu en appuyant sur Alt et en cliquant au milieu, voilà, donc ma cacahuète est bien faite. Je passe ici en mode face. Donc je passe en mode solide. On va sélectionner cette zone ici. Est-ce que ça suffira Oui, ça ira. E pour extrusion. Donc on fait une toute petite extrusion. On rappuie sur E une fois on appuie sur une deuxième fois voilà on passe en mode point je sélectionne ces points là j'ai oups je désactive ici l'outil édition proportionnelle voilà je vais maintenant m'amuser à modeler l'oreille donc j'ai A pour désélectionner j'appuie sur B G A pour désélectionner B G B G B G B G Oups B G J'ai encore, voilà, c'est à peu près bon. J'ai... Donc après, je ne peux en sélectionner qu'un seul, hein, pour terminer. J'appuie sur Z, je regarde ce que ça donne. Donc là, de face, on va dire que ça correspond à peu près euh, à ce que je souhaite. Voilà, c'est pas trop mal, c'est... Ouais, ça va, hop Par contre, d'épaisseur, c'est beaucoup trop épais. Donc je sélectionne ici, en appuyant sur Alt, l'ensemble des points. Je vais faire un S, donc un scale par rapport à l'axe des Y. En appuyant sur Ctrl, ça me permet d'avoir un scale de 0.1 sur l'axe des Y. Les informations sont ici. Donc j'ai dit 0.1. Allez, 0.2, c'est bien. Je vais sélectionner ici ces vertices là. Donc pareil. S un scale par rapport à l'axe des Y, donc j'appuie sur Y. J'appuie sur CTRL et je mets 0,2. 0.2 ça va pas. J'ai mis 0.5, ça va. Je sélectionne cela. Un scale par rapport à l'axe des Y. Là, je vais mettre 0,4. Allez hop! On peut sélectionner ces deux points. Tac, celui-là, on va l'enfoncer un peu plus. On va donner un peu de bombée à l'oreille derrière. Je vais changer ici le curseur. Je vais mettre Median Point. Voilà, voilà une petite oreille. On peut s'amuser. À modifier encore c'est bon on va dire que ça ira je repasse en vue de face en appuyant sur 1 on va maintenant réaliser le, le nez donc pour le nez hop je sélectionne ici face donc je fais contrôle tabulation pour avoir ici ce petit euh, mode de sélection ou alors c'était en bas ici donc je sélectionne ces faces là je me mets en vue de profil ah vous voyez j'ai pas sélectionné donc Z, je désélectionne ça. Voilà. Allez, je me mets en vue de profil. Et donc oui, je n'ai pas sélectionné les bonnes. J'aurais préféré ici. Donc A pour tout désélectionner. Je, je sélectionne cette face-là. Vue de profil. Une petite extrusion. J'appuie sur E. Je déplace ici G donc le nez doit être un peu plus haut. Je vais déplacer ces points ici comme ça, ces points ici comme ça, c'est pas mal. Cette partie là, je vais la remonter un petit peu. G voilà, hop. Donc là c'est pas mal, sauf que le nez est un peu épaté. Voilà, je déplace ces points là. Oui, c'est rigolo comme ça. Peut-être va être un peu plus bas. Hop. Voilà, je vais rajouter ici avec CTRL R ça correspond à CTRL R alors que je me rappelle il me semble que c'est Loop Cut voilà c'est Loop Cut ici donc ou CTRL R donc je clique ici je déplace à bien sur CTRL ça fait 09 ce qui me permet de bien marquer la délimitation ici entre le visage et le nez c'est pas mal comme ça Hop. Voilà, donc là c'est pas mal. Eh bien nous avons presque fini pour les yeux, ça devrait être bon. Je passe en vue de face, je vais récupérer les couleurs pour appliquer une couleur à mon mèche. Donc je vais ici dans le matériel, qu'est-ce qui se passe Voilà. Euh, pour récupérer la couleur. Je vais augmenter ici l'opacité et je vais la prendre ici. Donc je clique ici, je clique sur la pipette et je vais cliquer sur la couleur là. Voilà, maximum, spécularité aucune. On va mettre un petit peu limite pour que mon matériel émette un peu de lumière. On va mettre à 0,02. Voilà, c'est pas mal. On se passe en vue caméra. On va faire un petit rendu. Donc le petit rendu, c'est ici, image. Ou alors on peut aussi cliquer sur F12. Alors je trouve que la couleur est quand même assez fade. On va mettre, ici on met un pour voir. Oh là c'est beaucoup trop là. Peut-être 4. Ah oui, j'oublie qu'il n'y a pas la bonne lampe. Donc je vais déplacer la lampe. J'appuie sur G, je la mets ici on va être un peu plus devant. Et je fais F12. Voilà, c'est pas trop mal comme ça. On va te mettre un petit peu plus fort. Donc distance, on va mettre 20. Et énergie, on va mettre 2. J'ai dit 2. F12. Voilà, c'est pas mal. Donc nous allons maintenant réaliser la texture donc il faut aller dans l'image éditeur mais avant ça il va falloir déplier ici notre objet alors pour déplier notre objet on va utiliser ici l'outil Edge et on va sélectionner ici en appuyant sur Alt, voilà ces lignes là on va découper que cette partie là donc on fait CTRL E maxime, voilà cette partie là sera découpée et on va découper cette partie pardon, ici. Donc j'appuie sur Shift et je clique ici sur ces edges. Voilà, CTRL-E, Maxime, ouais, ça c'est fait. Et ici pareil. Donc ça a été fait des deux côtés. Oui, c'est normal parce que j'ai le modifier Mirror. On va pas oublier à l'appliquer avant de passer. Dans l'UV image editor, voilà, donc pour moi c'est bon, je vais faire appliquer ici, je vais faire disparaître ça, on clique ici, à cet endroit là, on glisse vers le bas, ce qui permet de séparer la fenêtre en deux, et ici on va dans l'UV image editor. On passe ici en mode édition, je sélectionne tout avec A, j'appuie sur U, et je fais unwrap. Donc je crée une nouvelle image, donc je supprime celle-là, je fais une nouvelle image, 1024, c'est parfait. Euh, une petite option qui est sympathique, c'est Minimize, celle-là, Stretch. Voilà, j'appuie sur Entrée, qui permet, vous voyez, d'avoir des... des zones à texturer à peu près identiques. Identiques ou presque. Ça évite d'avoir des toutes petites zones, comme ici. Donc en faisant ça, UV minima stretch, hop Alors j'appuie sur Entrée pour arrêter le script. Donc cette partie-là, on n'en a pas besoin. Donc j'appuie sur Ctrl L, je fais un S pour faire un Scale. Je vais la mettre de côté ici. Ces deux parties, Ctrl L, je vais les mettre en, à cet endroit-là je sélectionne donc là c'est là où il y aura mon visage CTRL L, G je fais un S un beau scale, un beau scale. S voilà, G de façon à ce que ça occupe le plus de place c'est là où il nous faudra le plus de détails ça c'est les oreilles donc j'appuie clic droit pour sélectionner un point, CTRL L un petit scale, R pour une rotation G Hein, cette partie là aussi, clic droit pour sélectionner, CTRL L, euh, je, G pour déplacer, un petit scale. Je vais ici dans mon mirror, je fais selon l'axe des X pour superposer les deux, les deux oreilles en fait, parce qu'on va appliquer une seule et même texture R, S, G. Voilà, Donc, bien enregistré ce que je n'ai pas encore fait. On va l'appeler donc tête, tête 3D. On enregistre sur le bureau. Je sur le bureau. Voilà. Save. Donc on va dans UV, export. On choisit ici SVG. Ou UV, tête 3D SVG. Sur le bureau exporter, on va pouvoir aller maintenant dans Inkscape. Je tac, donc Inkscape est là. Je fais fichier, ouvrir. Je suis sur mon bureau, je sélectionne ici, ouvrir. Hop, je vais sélectionner tout ça. Édition copier, et je colle. Édition coller et il n'y a pas de souci c'est très bien j'agrandis un peu tout ça en appuyant sur shift et contrôle voilà. alors j'aurais peut-être dû désactiver cette option voilà. alors la bouche donc là on reconnaît bien le nez la bouche donc je vais devoir la réduire un peu je vais la mettre comme ceci. Cette partie-là correspond donc à ce qu'il y a bien sûr les narines. Peut-être augmenter un peu l'épaisseur ici, on va passer à 2. Alors ça fonctionne pas parce que c'est cette... ici que je dois modifier. Voilà. Je place maintenant les yeux. Je tac. Donc, je vais en mettre un ici. Voilà. Ça, c'est mes sourcils. Tac. Voilà. Je vais le mettre ici. Et pour les oreilles, Donc, je vais aussi agrandir. Voilà, comme ceci. Alors je crois que je vais devoir faire un retournement horizontal. Voilà. Je vais, un peu comme ça. Je vais changer la couleur du fond de mon illustration. Ah, J'aurais dû récupérer la couleur là. Donc je sélectionne ici la couleur, copier. Je colle la couleur là. Et voilà. j'enregistre je vais séparer euh, parce que nous on veut pas que sur notre illustration il y a ces, ces petits carrés là j'aurais dû le faire dès le début donc je sélectionne ces éléments je les groupe et je vais les mettre sur un calque à part Hop. donc on va mettre euh, éléments voilà édition donc je sélectionne édition coupée, édition collée, euh, coller en place peut-être, ça serait mieux. Coller sur place. Et toute cette partie-là, édition coupée, modèle, euh, oui. allez hop, ajouter, édition, coller sur place. Donc, je vais exporter ceci. Fichier, exporter en bitmap, la page, tête 3D euh, UV. Ouais, c'est bon. 300, c'est peut-être énorme. Euh, 72, c'est peut-être un peu petit, ça. On avait dit que c'était 1024 tout à l'heure. 1024, voilà. Exporter. Je retourne dans Blender. Je vais dans mon matériel. Je vais ici dans Texture. Alors, je veux une texture, une image, que je vais ouvrir qui s'appelle tête 3 d UV. OK. Elle sera appliquée selon l'UV, donc selon l'UV ici. Color, nickel, je crois que c'est bon, UV, on va ici passer en mode texture, ouais, ici, pour que, donc en fait pour qu'on ait une prévisualisation, il faut que je charge ma texture que j'ai ici, que je la mette ici, donc là je vais sélectionner tête, voilà, et on s'aperçoit que ça a quand même pas mal déformé. donc on va faire un petit rendu, F12, <rire> alors c'est rigolo mais ça correspond pas trop ce qui est normal parce que j'aurais peut-être dû travailler un peu mieux mon UV avant aligner cette partie là j'ai hop SX non SY 0 les deux parties là, S, X, 0, G, AH, G, G, déjà vous voyez, c'est déjà nettement mieux, G. scale, voilà, je vais faire pareil de ce côté-là. Alors comment je vais faire là J voilà, Ça me tourne des temps. <rire> J'aurais dû faire la même chose. S. Oups, c'est pas ça. Ah, décidément, SX0. Oh là là! SX0. G. C'est quoi là? SY0. Un petit scale. G. SY0. De façon, vous voyez, est ce que là, j'ai un espèce de petit carré. Et ça donne quoi si je déplace ça en bas ouais bah c'est mieux j'aurais peut-être dû faire ça d'abord bon c'est pas grave allez hop je vais sélectionner ces points là décidément, sy 0 sy 0 G allez voilà on a un petit peu équilibré alors c'est pas gênant parce que la texture il y a des aplats partout hein. par contre avec une texture très riche je vous conseille pas de faire ça ça serait pas terrible voilà, on peut peut-être encore écarter les yeux. j'appuie sur C, ça fait un, un petit cercle de sélection. J'appuie sur Échappe, G. Ouais, on va dire que c'est bon. Donc on va passer maintenant à une autre partie qui est vraiment intéressante. C'est l'utilisation du Grace Pencil. Donc on appuie sur New... On va donc dessiner sur notre surface, je me mets en vue de face, j'appuie sur D, je reste appuyé et je peux maintenant dessiner, ici, le petit bouc de mon personnage à levée. Voilà, c'est pareil pour les cheveux, j'appuie sur D. Et l'avantage, vous voyez, c'est que ça se plaque bien par rapport à la texture. Donc si je veux, je peux me mettre en ville dessus, et puis hop, je lui fais des cheveux dessus. Un petit peu derrière. Voilà. <rire> oui. On va lui faire maintenant les cheveux sur le côté, donc des... un peu gênant qu'on voit en transparence. Voilà, on va désactiver le X-Ray. J'appuie sur D et on fait les cheveux sur le côté, comme ça, la souris. Voilà, on voit ce que ça donne. Bon, on peut encore euh, amuser à peindre ici. Ah, par contre, là, petit souci, j'ai peint l'oreille. C'est mieux sur le X-Ray pour l'instant. D. c'est pas terrible, hein. il vaut mieux rester en mode solide voilà encore un petit peu ici et ce sera bon voilà donc derrière ça fait très moche Alors, on va maintenant convertir ici donc c'est ici pourquoi ça marche pas, voilà c'est ça donc là il va me convertir euh, c'est euh, se tracer en, en passe ici donc je choisis passe et je vais pouvoir maintenant aller ici je désactive front et back et donner une épaisseur à mon tracé tout simplement donc on va mettre euh, peut-être 0.5 ou là .1, 0 .1. Ouais, pourquoi pas et on met une résolution on augmente à voilà, comme ceci on va ici dans le matériel nouveau. On va mettre un matériel noir, sans spécularité ou avec très très peu. Voilà. Et on va faire maintenant notre petit rendu. Alors ici, render ou F12. Voilà, notre petit personnage. On va pouvoir ajouter un petit, une petite subdivision de surface, peut-être à deux. On refait un rendu, on appuie sur F12. Du coup c'est beaucoup plus long parce qu'il y a beaucoup plus de points. J'aurais peut-être dû euh, ici. Alors est-ce qu'il y a la possibilité de... Voilà, shading smooth. Je sélectionne clic droit. Je vais retourner ici dans mon passe. Je vais peut-être diminuer un peu. Non, c'était bon. Voilà, une dernière chose on va pouvoir retravailler un peu les lumières donc là j'ai ma lumière qui m'éclaire correctement et on va pouvoir ajouter ici un petit peu de la lumière bleue on dirait que ça n'a pas marché là. Euh. si tu veux je peux pas le mettre Bon, c'est pas grave. Donc je duplique. Je mets cette lumière ici. Un petit peu en retrait, derrière. Je repasse en toute face. Donc je vais utiliser un array. Avec une distance de 5. La couleur bleue, je peux la récupérer ici. Je clique ici, je clique sur ma pipette, je récupère ma couleur bleue. Donc énergie 2, distance 5 si je donne petite rotation F12, on va voir ce que ça donne. On a bien notre petite couleur bleue ici, c'est pas mal. On peut peut-être mieux positionner. Peut-être un poil plus fort. 4, F12. Voici donc notre petit personnage, on peut maintenant euh, le retravailler dans l'éditeur de nœuds. Donc il faut cliquer ici, use node, auto render, donc on clique sur CTRL, SHIFT A, on va rajouter un RGB curve, on va rajouter également un viewer, donc SHIFT A, Bon, alors on peut aller ici, Add, euh, Output Viewer, on clique ici, on glisse pour on mettre à cet endroit-là, Background Drop, on fait passer ce petit câble d'image à image, et là d'image à image, et on peut ici, vous voyez, corriger l'intensité de la lumière. On a beaucoup de possibilités, rajouter aussi un petit filtre Blur. Voilà. Alors j'aurais peut-être dû mettre ça d'abord, dupliquer ici. Pour dupliquer c'est Shift D. Pour garder cette partie là, là je vais mettre 10, 10 pour avoir un petit côté flou. Ici je fais Shift A et j'ajoute un color mix voilà. alors bah ça c'est bon cette partie là celle là et je mets ça au viewer et ça nous donne un petit effet à l'eau alors ici c'est plutôt flat euh, face gauche voilà ça fait plus joli et on peut bien sûr retravailler ici la lumière On regarde ce que ça donne, voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto consacré à Blender et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.